Autrefois, assis par le mal Autrefois, pris par les liens de l'esclavage Mais Jésus dans son grand amour Est venu m'a libéré En brisant tous les liens Qui me retenaient à la mort et si je vis, c'est à la louange de son nom L'éternel est ma force, l'éternel est ma force L'éternel est ma force, l'éternel est ma force Quand j'étais pris par le mal, et m'a secouru L'éternel est ma force, l'éternel est ma force L'éternel est ma force, l'éternel est ma force, l'éternel est ma force, l'éternel est ma force Quand j'étais pris par le mal L'éternel est ma force, l'éternel est ma force Ils ont dit que je n'avancerai pas Ils ont dit je ne réussirai pas, non Mais dommage, Jésus vit en moi et à déjouer tous les plans de mes ennemis Allez. Et par le Saint-Esprit, moi je vis, moi la vie Moi je suis libre, condamné à réussir, Et on peut pas échouer Et par le Saint-Esprit, moi je vis, moi j'ai la vie Moi je suis libre, condamné à réussir, Et on peut pas échouer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 L'éternel est ma force, l'éternel est ma force, l'éternel est ma force, l'éternel est, est, est ma force, quand j'étais pris par les diables, il m'a délivré, l'éternel est ma force, l'éternel est ma force. Let's <laughs>